Donc, je vais euh, inaugurer l'atelier archive euh, d'une heure et demie. Donc On prévoit à peu près une heure de présentation et une... Ouais, euh, bon, en fait, on verra, parce que j'ai aucune idée de combien de temps on va parler. en fait. Euh, donc Je suis accompagnée de Victor Bayard, qui est notre archiviste à Sorbonne Université, donc qui est arrivé en 2021. Et donc, on va euh, vous présenter... Euh, la manière dont on travaille à Sorbonne Université, les archives d'un Alors on va vous, on n'a pas de présentation, hein. on est venu les mains dans les poches en fait. Euh, on va vous présenter ça à la manière d'une histoire qu'on va vous raconter, ce sera parfait pour la digestion, euh, parce que bon les archives après manger c'est quand même un peu rude, il hein, faut le dire, même si euh, je suis sûre que Victor euh, lève les yeux au ciel mais vous allez voir, après une heure, vous allez vous rendre compte, comme je me suis rendu compte aussi pendant un an, qu'en fait, travailler les archives, c'est vraiment super, que c'est beaucoup plus rigolo que de numériser dans du mob des monographies où c'est toujours la même chose, parce qu'avec les archives, ça change tout le temps. Et il faut tout le temps tout changer, il y a toujours plein de problèmes, qu'on arrive à résoudre, enfin bref, ça, vous allez voir, ça va être une histoire assez passionnante. Donc on va vous raconter une petite histoire. Donc Vous pouvez imaginer que vous êtes au coin du feu et puis que vous avez un petit café bien chaud pour vous réchauffer pendant qu'on vous raconte cette histoire passionnante. Et donc, comme toute bonne histoire, il y, y a un prologue. Donc c'est Victor qui va faire le prologue, il va vous expliquer ce que c'est que des archives pour un archiviste. Parce qu'en parce qu en fait, ce n'est pas du tout la même chose que ce que nous, on entend, hein. bibliothécaires, les archives pour nous, ce n'est pas... Voilà, il y, y a un petit souci de vocabulaire qu'on va mettre au clair très vite. Et puis on va vous montrer aussi ce que sont nos archives en ce moment qu'on est en train de numériser. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on va en parler une heure, parce que c'est... Voilà, vous allez comprendre, c'est très visuel. Ensuite, donc, je vais vous raconter un peu comment on travaille les archives à Sorbonne Université, comment on en est venu à mettre les mains dans les archives dans enfin en tout cas à l'université et ensuite dans l'UMAHOP, ce que ça implique dans l'UMAHOP. Donc comment on catalogue des archives, ce qui est déjà quand même pas la même chose que de cataloguer des bouquins et des périodiques, et des, des périodiques dans, dans le Sudoc. Donc il y a déjà des logiques de catalogage qui ne sont pas les mêmes, mais... Pour des archives qui sont numérisées, ça, il y a, a d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte dans le catalogage. Donc, on va aborder ça. Et puis, bah, du coup, on, on va être amené à parler de, bah, concrètement, de ce que ça, de ce que ça fait de gérer des archives dans Numop. Parce que, bah, c'est pareil, on s'est rendu compte des limites de l'outil. Donc, il a fallu passer par des petits contournements, des, des très bonnes idées, des, des petites, des petits bricolages, etc. Donc, enfin voilà, je vais vous raconter un peu tout ça. Avec les, les idées qu'on a pour, pour une utilisation un peu plus archivistique de NumaOp, si un jour des archives départementales, par exemple, veulent s'intéresser à NumaOp et veulent intégrer NumaOp à leur, à leur circuit, forcément, il y aura peut-être des choses, à, des choses à, à faire pour NumaHop. Euh, il faut bien comprendre que ce que je vais vous raconter là avec Victor pendant une heure, une heure et demie, c'est notre expérience à nous. On est encore en phase de test. Euh, les lots qui sont en train d'être numérisés, on n'a pas encore fait le contrôle qualité. Donc, en fait, ça se trouve, tout ce que je vais vous raconter pendant une heure, quand on sera en phase de contrôle qualité, on va tout changer parce qu'on se sera rendu compte potentiellement qu'il y avait plein de galères qu'on n'aura pas du tout envisagées avant. Voilà, comme le PDF sans OCR ce matin, pour rappeler. Voilà, donc ça sera un peu la même chose. Donc, voilà, c'est un retour d'expérience. Potentiellement, vous en aurez d'autres, vous aurez d'autres questions, des super remarques qu'on prendra d'ailleurs, très certainement. Et puis, potentiellement, pour éviter de vous endormir aussi, je pense qu'on fera des, des petits allers-retours comme ça. Si je vois que l'assistance commence à, à dormir, je, je vous poserai des petites questions euh, voilà, pour rendre le truc un peu plus vivant. Et donc, je vais, je vais laisser Victor euh, commencer ce roman passionnant avec le prologue. Qu'est-ce que sont des archives et qu'est-ce que ne sont pas des archives Bon bah Déjà, bonjour à toutes et tous euh... Du coup, le Conseil international des archives définit les archives comme l'ensemble de, de documents de toute nature, produits ou reçus par une personne physique ou morale, par un organisme public ou privé, résultant de son activité, organisée en conséquence de celle-ci et conservé en vue d'une utilisation éventuelle. Donc, ça dit un peu tout et rien, parce que c'est... Euh, Face à cette définition, qui est très proche de celle du Code du patrimoine français, tout peut être archive. Arrivé là. Euh, les, les, la, la définition du Code du patrimoine euh, a de ça de différent qu'à l'explicite que c'est des documents et des données, pour que ce soit explicitement cité. Mais en effet, le, le, le format, la typologie des archives sont extrêmement variées. Ça va du manuscrit, qu'on va souvent croiser justement en bibliothèque, qui va être l'objet de, de conservation assez précieuse, que ce soit des grands lettrés ou des scientifiques. Mais on trouve aussi des imprimés qui vont plus constituer de la littérature grise. On trouve donc les données, mais ça peut être plus généralement ce qu'on trouve en service d'archives, notamment public les factures, les documents de gestion, euh, voilà, des, des plans, des choses un peu moins euh, sexy euh, comme ça, voilà, de la paperasse. Euh, mais ça peut être aussi des photographies allant, des photographies allant du, tirage, euh, du, du tirage photo au négatif, à la plaque de verre. Euh, mais c'est aussi des documents audiovisuels et même des objets qu'on peut trouver facilement en université comme euh, les échantillons, les maquettes euh, ou plein de choses dans ce genre-là. En tout cas, c'est très varié, mais c'est des choses qu'on ne doit pas euh, envisager comme individuelles, comme une pièce unique et isolée. Un, les archives, on parle le plus souvent de fonds d'archives en réalité, c'est un ensemble. Un, un fonds d'archives, c'est lié à son producteur, que ce soit une personne physique ou morale, comme le dit la définition. Euh, c'est du coup le, le fonds d'archives, c'est un ensemble de documents qu'il faut analyser et contextualiser euh, collectivement et individuellement. C'est-à-dire qu'un document euh, d'un fonds d'archives sorti de celui-ci contient tout de même des informations, il n'est pas complètement appauvri, mais il perd de, de, de, on va dire, il perd de ses informations, c'est-à-dire son producteur, les, les documents qui vont être à côté vont aussi le contextualiser et apporter toutes sortes de, de sources intéressantes pour l'historien et pour le chercheur. Le, quand on parle de fonds d'archives, on, euh, on pense immédiatement aussi au classement. C'est-à-dire qu'un fonds fond d'archives, il y a une hiérarchie, il y a des stratifications des documents. Cette stratification, qu'on parle souvent aussi de niveau intermédiaire dans la description, ces informations qu'il faut remonter par hiérarchie on parle de d'hérédité de, de l'information euh, et le classement et l'organisation d'un fonds par son producteur et en ça du coup comme je l'ai dit une information sur ce producteur sur sa façon de voir le fond d'organiser son information et sa perception de, de, de ses activités. Lorsqu'un fonds d'archives du coup est classé par une personne tierce, qui est donc pas le producteur, euh, c'est quelque chose auquel on, on doit immédiatement penser euh, dans le principe de respect des fonds. C'est-à-dire que si on a un fonds, euh, non, si on a un dossier qui est constitué de, de qui a une logique derrière, qui a été établi par le producteur, on doit euh, faire en sorte de la préserver. Si il a mêlé euh, les je sais pas, ces manuscrits, de, de, ces notes de recherche et ces notes pour la publication d'un livre, voilà, durant son histoire. Si elles sont mêlées, il y a sûrement une raison à ça, sûrement parce qu'il faisait par exemple les deux choses en même temps. Et on ne va pas arbitrairement se dire, moi ça me plaît pas, euh, je vais mettre euh, les notes de recherche d'un côté et les notes pour son livre de l'autre, parce que j'ai pas envie, c'est pas, non. On, on, on maintient ça ensemble, parce qu'en réalité, le chercheur peut trouver une logique là-dedans, trouver des liens et comprendre qu'en fait, bah, la personne faisait les deux choses à la fois, et ça a un sens. Euh, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le respect des fonds. Et lorsqu'il n'y a pas de logique, car ça arrive, on a tous, soit personnellement, soit dans son entourage, des personnes dont les archives, car on a des archives chez nous, que ce soit nos factures, nos documents de gestion, eh ben, ça arrive que des fois ce soit juste un empilement de papier complètement aléatoire en fonction de comment ils arrivent. Et du coup, là, quand en effet on constate que c'est juste un amas de papier, bah, c'est à nous, de, donc archivistes ou personnes chargées des archives, de créer un classement qui va permettre aux chercheurs de se retrouver là-dedans, de recréer des strates qui donnent un, une, une, une hiérarchie intellectuelle au fond. Euh, cette hiérarchie, une fois de plus, ça répond quand même à un certain code, c'est-à-dire que euh, les archivistes ne font pas de dossiers thématiques, encore une fois, comme on disait, de séparer les notes. Par exemple, euh, on fait des dossiers qui correspondent à un contexte de production. Et du coup, pour ça, on va essayer le maximum possible euh, de se rattacher à une activité. Euh, par exemple, un enseignant-chercheur en biologie dont la spécialité est les mollusques, c est, ça a une importance, vous l'aurez plus tard. Euh, il va par exemple s'intéresser pendant un moment à un type de mollusque, par exemple, on va dire les gastéropodes. On ne va pas, parce que son fond n'a pas de logique, se dire que ah bah, toutes les leçons, tous ces cours qu'il a donnés à des élèves qui sont en lien avec les gastéropodes, on va mettre ça d'un côté et on va y ajouter toutes ces notes de recherche en lien avec les gastéropodes. Non, ça c'est un dossier thématique. Ce n'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est que ça fait perdre quand même une information. C'est le contexte de production. Non, par contre, le dossier qu'on peut créer avec ça, c'est se dire bah ça c'est son cours. Eh ben, on va le rassembler avec tous les autres cours et tout, tous les autres documents qui sont en lien avec son activité de professeur et d'enseignant. Et euh, ces notes de recherche, ben, ça ira avec ses euh, activités de chercheur. Voilà. C'est plutôt ça. On, on réfléchit en fonction d'une activité, pas d'une thématique. Pardon. Et, voilà. et du coup, toujours, encore une fois, c'est vraiment le truc peut-être qui, qui, qui est le plus important donc selon moi c'est le respect du fond réellement surtout pour euh, en université on travaille beaucoup sur des documents de chercheurs des fonds de chercheurs que ce soit des, des en, en sciences naturelles ou que ce soit en littérature sciences sociales ou autre souvent c'était des personnes qui avaient une logique et, euh, et une certaine vivacité intellectuelle donc le respect du fond devient d'autant plus important dans ce contexte là après vous avoir dit du coup ce était des archives et un fonds d'archives, on peut dire que n'est pas un fonds d'archives et c'est peut-être ce que les archivistes euh, euh, comment, euh, vont le plus pas reprocher, mais du coup, mais du moins coller une étiquette aux, aux, aux collègues des bibliothèques, c'est que les fonds d'archives, ce n'est pas une collection. Donc On ne fait pas de dossiers thématiques car des dossiers thématiques, c'est ce qui se rapproche d'une collection et un fonds d'archives, ce n'est pas du tout une collection. Un fonds d'archives, c'est vraiment tous les documents qu'on produit, pour en revenir à la définition, produit ou reçu une personne physique ou morale, du coup, qu'on appellera le producteur. Euh, une collection, elle, c'est un élément arbitraire. C'est-à-dire qu'une collection pourrait être co considérée comme une activité, donc pourquoi pas l'intégrer dans un ensemble qui est dit fonds d'archives, pourquoi pas. Mais la collection ne peut pas se euh, substituer à un fonds d'archives, ce n'est pas la même chose. Euh, c'est à dire que euh, là euh, où euh, nous on, on, on réfléchit par producteur, on va vraiment prendre l'ensemble des choses qu'a produit producteur, que ce soit euh, comment dire, que ce soit glamour ou pas, que ce soit des factures, que ce soit euh, des magnifiques peintures, que ce soit des croquis, on, on prend l'ensemble. Alors qu'une collection, en effet, vu que c'est arbitraire, on peut se dire. Moi, je prends ça, ça m'intéresse, je vais créer une collection, encore une fois, sur les gastéropodes. Ah oui, mais là, c'est tel type de gastéropode, finalement, j'en veux pas. Et voilà, c'est arbitraire, alors que le, le, la notion de production euh, ne l'est pas. C'est un ensemble. Et c'est à peu près tout. Alors quand j'avais discuté avec euh, avec le service archive de, de, de, de la bibliothèque de Sorbonne Université, je vous expliquerai après, on a un service d'archives intégré directement à la bibliothèque, la responsable du service d'archives Océane me disait, que ce qui différenciait aussi un fonds d'archives, enfin le catalogage d'archives et le catalogage des, des bibliothèques économiques, c'est que un archiviste, a un, tu, alors tu, tu me diras si j'ai mal compris ou si je raconte n'importe quoi, euh, l'archiviste a un droit d'auteur sur l'inventaire qu'il crée, parce que justement, il, il contextuel, un droit moral, c'est ça. Il contextualise le fond, il l'interprète en fait. On pourrait avoir trois archivistes sur un fond, que potentiellement on pourrait avoir trois types de classement différents. Tandis qu'une monographie ou un manuscrit, aussi aussi rare, aussi magnifique soit-il, bon ben, le catalogage d'une un, monographie, c est, c est, c est pas, je ne pense pas qu'on aura dix notices monstrueusement différentes. Tandis que la description d'un fonds d'archive, de par sa nature, sa typologie, etc., forcément, on va l'interpréter, le, le percevoir différemment. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de, de, de différent. Et c'est en ça que, une fois de plus, je reviens sur le respect des fonds. Par exemple, dans un des fonds que je classe actuellement, il y a des dossiers qui, du coup, peuvent être perçus comme des dossiers thématiques, mais qui ont été constitués par le producteur lui-même. Du coup, ils sont préservés. Je ne vais pas les, les dissocier parce que non, ce n'est pas comme ça que je veux. Je les laisse. Euh, par contre, dans euh, cet historique, euh, si un archiviste venait après moi, il pourrait se poser des questions de pourquoi. Euh, ce dossier est constitué de telle façon, pourquoi euh, mon euh, confrère a décidé de créer un dossier thématique alors que bah, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Du coup, au fait, c'est quelque chose que je stipule dans la description, que c'est un dossier qui a été constitué par le producteur et que par respect des fonds, il, enfin, il a été maintenu ainsi au moment du classement. Alors que pour les autres, du coup, je ne le mentionne pas. Et en effet, si dans, euh, par exemple, là, c'est un fonds qui, en l'occurrence, ne nous appartient pas en totalité, si le fonds retourne euh, chez mon confrère euh, qui, du coup, gère euh, ce fonds d'archives, s'il si revoit mon classement et que bah, ça ne lui convient pas, il pourra tout reclasser et juger de lui-même euh, l'intérêt euh, du respect du fonds à ces niveaux euh, thématiques établis par le producteur. Alors après avoir intégré un peu de dialogue dans, dans le prologue hein, pour rester dans la thématique romanesque, on va maintenant montrer des images parce que les, les, les bons romans sont, contiennent... Moi j'aime bien quand, quand j'ai des romans illustrés. Donc vous avez, on vous a fait quelques photos de ce qui est en train ou de ce qu'a fait déjà Victor. Alors je ne sais, sais pas comment je commence. Est-ce que je montre le plus bordélique pour punir au propre ou je fais l'inverse Le plus bordélique d'abord. Alors euh, ça c'est pas mal ça. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est ce que j'appelle des fracs de liasses, de en général, quand je dis ça, Victor euh, grimace un peu. <rire> c'est des liasses, voilà, des, des liasses. Euh, quand les liasses sont euh, quand on les dépouille, on a des choses euh, comme ça. Donc voilà, les espèces de, de liasses différentes qu'il faut du coup dépouiller pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dedans, etc., en vue de, de les reclasser. Euh, voilà ce que quand, quand tout est sorti ça prend beaucoup beaucoup de place hein. c'est clair que classer un fond d'archive c'est pas comme cataloguer une monographie ça prend un, un petit peu plus de place <rire> euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme photos pas mal voilà des choses comme ça hein. voilà, des, des, des trucs assez sympas gribouillés avec des, des, en plus des, des, des producteurs qui, qui font des petits morceaux parce que sinon c'est pas marrant, si tout est dans le même format c'est quand même pas très drôle, donc du coup ils coupent puis ils écrivent derrière et puis ils arrachent ou ils collent des trucs aussi, des fois ils, ils collent, ouais ils aiment bien, bien copier-coller, en fait ils écrivent des trucs mais en fait ils se rendent compte que c'est nul, donc hop ils collent un post-it et puis voilà, comme ça nous après pour la numérisation c'est super pratique de dire aux prestataires bon alors là vous numérisez comme ça, là forcément vous faites pas du A4 parce que c'est à rien et puis vous n'oubliez pas aussi de soulever le post-it s'il vous plaît voilà les prestataires après il est très content voilà donc des choses vraiment très diverses et quand c'est classé et eh bien à la fin c'est assez propre hein, dans des pochettes neutres avec euh, la cote euh, la côte sur la pochette mais tout ça on vous en parlera tout à l'heure et quand c'est prêt à l'envoi et bien classé et eh on a des choses comme ça Ouais, ça, c'est typiquement ce qu'on a envoyé à l'ANUM euh, et qu'on est en train de de recevoir en livraison de fichiers. C'était c'était tout beau, mais c'était pas beau comme ça du tout quand on a eu les quand on a commencé à traiter le truc. Enfin, je dis on, mais en fait, moi, j'ai rien traité du tout. Celui-là, ouais, ça, celui-là, c'est c'est assez joli. voilà ouais, ça, c'est des choses euh, des choses assez sympas. Voilà, dans les archives, euh, ben, c'est vrai qu'entre les factures et les paperasses et les trucs un peu dégueulasses, ben il y a des petits trésors des fois. Mais enfin voilà, les trucs, euh, les trucs moins sexy, et eh ben il faut les, il faut les traiter aussi, les cataloguer aussi. Et du coup, ben c'est tout, tout, tout, ce prologue en fait pour vous, pour vous dire. Et je pense que vous l'aurez compris, c'est mais, mais mais comment on fait après dans tout ce bazar pour que ça passe dans Numaup Comment on fait pour faire des belles notices de tout ça ben, je vais vous raconter, vous allez voir, ça, ça va être, ça va être rigolo. Voilà un peu euh, un panorama de, de, de, de nos archives. Alors des fois, on a, on a des, parfois des jolies boîtes aussi. Mm. Ah, c'était ça, hasard au début ah, Voilà, ça c'était hasard au début. Et puis euh, les, les, les belles cochards, c'était après. Bon. Avec des conditionnements évidemment différents. Voilà un petit peu un panorama en images de ce qu'on traite comme archives à Sorbonne Université. Donc maintenant, je vais vous raconter un peu comment on en est venu à Sorbonne Université à, à se dire que c'était une bonne idée de travailler des archives, sachant tout ça. Euh, pourquoi, euh, pourquoi on a travaillé les archives et comment on s'y est pris alors la question des en fait ça, ça... les archives à Sorbonne Université, bah, ça rejoint un peu la question des archives en bibliothèque. On est dans des bibliothèques où on conserve bah, du patrimonial entre autres et bah forcément parfois on reçoit des des dons euh, des, de chercheurs, etc. Ou alors, euh, on a dans nos magasins, au fin fond du magasin, vous savez, c'est un peu comme euh, les trucs qui sont sous le tapis et qu'on soulève jamais. Un jour, on soulève le truc et ah, bah tiens, il y a des fonds d'archives. Est-ce que c'est des archives publiques Est-ce que c'est des archives privées Est-ce que c'est des archives de chercheurs Bah En fait, un peu tout, mais pas vraiment. Puis en fait, on a oublié, on a oublié pourquoi c'était là, parce qu'au gré des fusions, des universités, il y a des trucs qui sont dans les magasins. Et puis, euh, ah bah tiens, avec telle université qui est venue avec nous, eh ben, il y a aussi toute la question des UMR, des instituts, qui sont en plus avec des casquettes différentes, CNRS, machin, Université du université Truc. On ne sait même plus qui est le producteur du fonds, pourquoi c'est là. Et puis il y a aussi les fonds qui, sont, qui ont été dépiautés euh, au gré des différents... Euh, des différentes personnes qui sont arrivées sur le fond donc euh, ben typiquement là on est en train de travailler sur un fond. Ben, il y avait un petit bout à Banyouls, il y avait un petit bout à roscoff il y avait un petit bout à paris et puis c'était pas très très bien très très bien découpé quoi c'était vraiment je prends un manuscrit je mets trois pages à roscoff 20 pages à bagnole c'est puis euh, 10 pages à paris puis après ben débrouillez vous pour faire le puzzle quoi donc c'est ça aussi la réalité des archives donc du coup c'est un peu tout ce qu'on a en fait dans nos magasins à tous ce sont des fonds comme ça dont on sait plus trop euh, ce que c'est euh, pourquoi ils sont là, etc. Donc, ce qui pose quand même beaucoup de questions. Et puis évidemment, il y a la question des droits. Est-ce que, ben, ben, qu est que, est que ça vient de qui euh, Qui sont les ayants droit de ce truc euh, Comment distinguer ce qui est privé de ce qui est personnel Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre en ligne, etc. Euh, Est-ce que ça a été reclassé comment Est-ce qu'on a la trace de ces reclassements Parce que c'est ça aussi, il faut retracer ben, toute la manière dont les gens successifs qui ont travaillé sur le fond ont travaillé sur le fond. Donc ça, c'est pareil, c'est du, du travail, de, de, c'est du puzzle en fait, c'est du puzzle intellectuel. Donc comment traiter, gérer ces archives, et comment traiter ces questions en bibliothèque quand on est bibliothécaire et pas archiviste Parce que vous l'avez bien compris, on en rigole, mais c'est quand même des logiques un peu différentes. Alors on fait un peu la guéguerre archiviste-bibliothécaire, mais c'est vrai que ce sont des questions qui se posent en fait. Donc à Sorbonne-Université, en fait, quand, université, enfin, quand, voilà, quand il y a eu la fusion euh, Ex Paris 4 et Ex Paris 6, euh, très rapidement, le, le Sarah, alors ce n'est pas un personnage de mon roman, euh, mais c'est un service, donc le service des archives et du recueil des actes, euh, donc qui contient quatre agents, a été intégré à la bibliothèque de Sorbonne-Université comme service, euh, service de la bibliothèque. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, les archives sont devenues comme un. Enfin, matériaux gérés par la bibliothèque. Dans le même temps, à la bibliothèque, on a un pôle patrimoine qui est dirigé par le directeur adjoint de la bibliothèque, qui contient entre sept, sept, sept agents, je crois, ouais, sept. et qui gère bah, tout ce qui est patrimonial bibliothèque. Donc, les, les collections scientifiques, par exemple, les... Tout, tout, tout, les, les les coquillages et les cailloux, les, les collections les collections géologiques, euh, <rire> les coquillages et les cailloux, heureusement ils ne sont pas là, euh, mais aussi le 1% artistique par exemple, toutes les œuvres d'art qui sont euh, sur, le, sur, le, sur le campus, etc. Donc en fait à partir de ce moment-là, la bibliothèque de Sorbonne Université est vraiment devenue le, le, le, le moyen et l'agent le, le, l'agent l'agent de qui gère le patrimoine au sens large de Sorbonne Université, que ce soit documents, documents de bibliothèque, œuvres d'art, collections scientifiques, collections patrimoniales et archives. Dans la suite, donc, on a recruté Victor, en charge du de signalement des archives en bibliothèque, donc qui est arrivé en 2021, dont le travail est de repérer, récolter, classer, cataloguer, donc à l'âme, les archives. Et donc Victor est intégré au département des collections de la bibliothèque de Sorbonne Université. Donc il y a une espèce de double, double tutelle, en fait, département des collections, vraiment qui coordonne tous les projets de, de, de collection au niveau de la, de la bibliothèque, mais aussi euh, une petite tutelle fonctionnelle du service des archives avec qui on travaille du coup de manière très euh, étroite. Voilà, donc euh, c'était aussi l'occasion, en fait, euh, je vous en ai parlé brièvement ce matin quand je vous disais qu'on n'avait rien numérisé depuis 2014 et qu'on avait trouvé euh, sur, la, sur notre vieille bibliothèque numérique un fonds de correspondance manuscrite qui n'avait même pas été catalogué, qui avait été mis en ligne sans notice avec euh, comme titre une espèce de cote euh, monstrueuse. C'était aussi l'occasion de réveiller euh, bah, tout, un, tout un système qui était un peu endormi depuis des années, notamment Calam, en fait. Voilà, on avait Calam, mais bon, il n'y avait, avait pas grand chose dedans. Euh, voilà, C'était un petit peu endormi, un petit peu comme notre activité de numérisation et puis notre bibliothèque numérique. C'était voilà. On avait d'autres choses à gérer en fait à ce moment-là, et puis surtout on n'avait pas, pas l'archiviste dans nos murs pour, pour traiter toutes ces questions. Euh, donc du coup, euh, toutes ces archives à Sorbonne Université, quelles quelle, quelle sont leurs natures je, je, je pose les questions hein, parce que j'imagine que vous, vous posez plein de questions, donc je vais poser les questions et y répondre en même temps. Donc, quelle, quelle est la nature de, des archives de, de Sorbonne Université ben, On vous l'a montré, hein, divers formats, diverses typologies, diverses statuts. On a des fonds privés, on a des fonds personnels, où il y a à la fois des activités euh, ben, privées et publiques, euh, des fonds publics qui sont conservés de manière privée, qu'on reçoit, pardon, des archives scientifiques, des archives administratives, voilà, toutes les factures, etc., des bordereaux de machin, de trucs, on en, a, on en a pas mal. On a aussi des archives historiques relatives à, à l'université, à la construction de l'université, du campus, etc., des archives de savants, de personnalités dont on nous fait dons et on, est, on fait semblant d'être content de les recevoir non, en vrai on est content de les recevoir quelle origine, voilà ça c'est une autre question que vous, vous posez, d'où viennent ces archives ben, je vous l'ai dit en fait on sait selon les fonds on sait ou on sait pas parfois quand, on, quand, sont, quand ce sont des dons on arrive à retrouver des conventions de dons et de toute façon pour maintenant on fait des conventions de dons effectivement ou de prêts, ça arrive aussi, mais il faut être honnête, il hein, y a une bonne part des archives qu'on a tous dans nos magasins, on sait on ne sait pas trop d'où ça vient, parce que l'historique, en fait, c'est perdu. Ça ne s'est jamais traité, ça, ça, ça, elles sont passées d'un magasin, d'une université à un autre, on les a mis sous le tapis, en espérant qu'on ne soulèvera jamais le tapis, et puis on se retrouve avec des fonds dont on a perdu, en fait, tout l'historique, et qu'on ne sait pas trop ce que c'est. <coughs> voilà. Et puis, évidemment, oui, il y a les archives de l'université produites par l'université, donc là, ça, ça va, ça, on, on sait. Euh, quelle localisation Où sont ces archives ben, Là, c'est pareil, hein, c'est voilà, compliqué. Euh, alors, chez nous, il y en a dans les magasins donc, du service des archives il y en a dans, les, dans nos bibliothèques, qu'elles soient intégrées ou associées euh, il y en a dans les laboratoires de recherche. Euh, c'est aussi des fonds dont je vous ai expliqué tout à l'heure qui sont répartis dans plusieurs institutions et que, du coup, il faut essayer de rassembler pour, euh, bah, pour le traitement et la numérisation. Euh, euh, voilà, c'est des répartitions qui s'expliquent par euh, divers niveaux de traitement, euh, par euh, voilà. quelqu'un un jour qui s'est dit ah, « bah, tiens, ce serait bien de le dépiauter, ça va être super marrant, ça a beaucoup de sens, moi je, voilà, je, je, je suis dans le sud, euh, puis je dois aller à Paris, ben, je ramène euh, les deux tiers des archives qui m'intéressent à Paris, parce que c'est Paris, et puis je laisse, euh, je laisse dans le sud tout ce qui n'est pas très… Voilà, parce que de toute façon personne ne viendra, enfin, c'est voilà, des choses qui ont été faites aussi sur les fonds d'archives dont il faut avoir conscience. » Euh, donc, une petit, petit panorama, mais on reviendra dessus de nos fonds d'archives. En fait, on s'est rendu compte qu'on a, a énormément, énormément, énormément de choses. Donc là, on est en train de travailler sur trois fonds qui sont en train d'être numérisés. Enfin, D'ailleurs, la numérisation est finie, on est en train de recevoir les fichiers. Donc, on a envoyé à NUM euh, en septembre un lot de correspondances de Georges Sand avec son ami euh, peintre euh, Eugène, Eugène Lambert. Je, je savais qu'il s'appelait Lambert, mais je ne me souviens plus qu'il s'appelait Eugène voilà, c'est toute tout une correspondance privée assez intéressante, donc de Georges Sand à son ami. Donc c'est assez rigolo parce que du coup il y a, il y a son écriture, puis c'est de la correspondance, de la correspondance privée, donc c'est des, des petits courriers qui s'envoyaient très, très, très régulièrement. En plus c'est du papier à lettres avec les en filigrane les, les initiales de Georges Sand. Donc voilà, c'est assez sympa. Quoi voilà, il y a des, des peintures de décors de lettres et tout. Voilà, C'est assez joli. Mais on vous en montrera tout à l'heure parce que du coup, on a, on a reçu les fichiers. On a aussi des archives de chercheurs et de fondateurs du FR, par exemple en musicologie, qui est aussi un fonds collecte. Donc là, pour le coup, ça rejoint vraiment nos questions bibliothéconomiques. C'est comment intégrer les fonds d'archives dans, dans nos collections bibliothéconomiques et comment faire le lien entre les deux. Je vous parlais ce matin de la correspondance de Montessu de Ballor, qui est un mathématicien dont on a voilà, tout un fonds d'archives et on a fait le choix de numériser dans un premier temps toute sa correspondance. On a le fond Charcot, Jean Jean-Martin, Jean Jean-Martin, Jean-Martin Charcot. Zut euh, qui est conservé à la Bibliothèque Charcot de la Pitié-Salpêtrière. Donc là, c'est pareil, on a toute une partie de sa bibliothèque personnelle, plus évidemment plein d'archives, de le, ses leçons, etc. Donc c'est vraiment pas mal, avec plein de dessins, manuscrits. Euh, voilà, c'est un fond assez conséquent. Et puis on a le fond, la casse du Thier, dont, sur lequel on reviendra tout à l'heure, qu'on va envoyer à la numérisation euh, bientôt, j'espère, qui est un très très gros fond avec beaucoup de choses intéressantes. Et puis, et puis le fond, le fond Hazard que je vous montrais en photo tout à l'heure, les archives de Paul Hazard, qui est notamment le créateur de la revue de littérature comparée, et donc qui était conservée à la bibliothèque Ascoli Hazard. Voilà un petit peu, bon, je, je vous ai fait un, un très bref panorama des fonds d'archives, mais en fait, en, en vrai... On a, une, on a beaucoup de bibliothèques et beaucoup de labos et beaucoup de et il y a des choses partout en fait. Si, si, on, si vraiment on voulait faire un, un relevé des fonds d'archives, je pense que ce serait un boulot assez conséquent parce que il y, a, il, y a des choses, il y a des choses absolument partout. Voilà un peu la situation des, des archives à Sorbonne Université et comment on en revient à la numérisation, parce que c'est quand même ça qui, qui nous importe en fait, qui nous emporte là tout de suite. Donc pour la numérisation à Sorbonne Université, on a commencé en 2002. Mais c'était, voilà, ce que je vous disais ce matin, de l'imprimer. On a fait de la monographie, du périodique, mais c'était de l'imprimer et puis, voilà, de, de la collection. La, la question des archives est vraiment arrivée en 2014 avec mon dessus. Et puis, bon, bah, comme on n'avait pas d'archiviste sous la main, bah, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Et puis, on a numérisé et mis en ligne des, des correspondances, mais sans notice, etc. Sans forcément se demander non plus quel était l'intérêt de, de numériser telle correspondance et pas une autre. Enfin, c'est un peu bizarre, quand même. Donc, du coup, c'était un fonds à reprendre intégralement à cataloguer pour avoir des notices, pour pouvoir le signaler. Et puis en 2021, eh ben, c'était le bicentenaire de la naissance de Henri de la Casse-Dutier. Voilà, je vais vous en parler de la Casse-Dutier pendant une heure. Euh, Victor vous en parle dans 30 secondes. Euh, et on s'est dit, bah, tiens, ce serait vraiment pas mal de faire un truc hein, pour son, le bicentenaire de sa naissance, quand même, il faut marquer le coup, parce qu'en en fait, à Sorbonne Université, on a, on a des biblioth une bibliothèque intégrée et une bibliothèque associée, qui sont des stations marines. Donc à bagnols sur mer et à Roscoff. Donc pour le coup, la casse du c'était le créateur de ces stations marines. C'est lui qui les a fondées. Donc là, vraiment, ça, ça rejoignait à la fois bah, nos fronts euh, disciplinaires scientifiques, mais aussi euh, bibliothéconomiques, etc. Enfin, L'histoire de, de, de, de l'université qui, qui était vraiment, pour le coup, très, très intéressante. Victor, est-ce que je peux te laisser euh, euh, faire une présentation très, très, très, très rapide de Henri de la casse du Très Oui, bah, enfin, voilà, pas... Oui, euh, du coup, oui, euh, à Sorbonne Université, il est principalement connu pour avoir fondé euh, les deux stations marines du coup, qui Roscoff en Bretagne et euh, bagnol sur mer en Méditerranée. Euh, Lacazutier du coup, était un biologiste, un zoologue, euh, spécialiste en malacologie, du coup, en spécialiste des mollusques, d'où ma référence aux mollusques tout à l'heure. Euh, c'était quelqu'un, on va dire que ça pourrait être le Darwin français, sauf qu'il n'a pas fait la théorie de l'évolution. Voilà. <rire> Détail important, mais, euh, mais c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour l'époque. Euh, il a mis en place ce qu'on appelle la zoologie expérimentale, c'est pour ça qu'il est connu. C'est-à-dire que c'est... Il, il, il, a, il a été nommé un moment au muséum en tant que professeur, mais ce n'était pas un endroit qu'il appréciait particulièrement parce qu'il ne comprenait pas qu'on qu en soit encore à étudier les animaux euh, séchés et taxidermiers euh, il y a déjà 200 ans pour la plupart, alors qu'on était en 1800, euh, 1840 50 à ce moment-là. Euh, et du coup, ils prônent le fait de se déplacer sur le terrain pour étudier les spécimens dans leur environnement et, voilà, et prendre en compte justement ce contexte. C'est ainsi qu'il va se fonder la première station de Roscoff, en considérant que les scientifiques ont besoin d'avoir un point de chute avec un laboratoire sur place. Euh, et plus tard, euh, il considérera qu'il en faut aussi un en Méditerranée après de nombreux voyages, notamment en Algérie et en Espagne. Euh, c'est quelqu'un qui va énormément bouger et euh, qui aura son importance à l'international. car on, voilà, Sa correspondance, c'est la deuxième partie de mon classement, mais il a vraiment parlé avec tout le monde, Darwin notamment. Et il a été euh, un des, des personnes qui a été appelé à sélectionner les scientifiques pour le premier prix Nobel euh, en 1901. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de très connu pour l'époque. Il fait combien de mètres linéaires déjà ce fond On n'a pas compté. Voilà, question qui question ne qu fallait pas poser. Oui, oui c'est ce fond-là en fait qui est en trois morceaux. Il y avait donc il y avait un bout à Banyuls, il y avait un bout à Roscoff, et il y avait un gros bout à l'Académie des Sciences. Donc on a commencé par faire revenir chez nous, enfin Sorbonne Université, la partie qui était à Bagnols. ensuite la partie à Roscoff et ensuite la, la partie à l'académie, le temps de pouvoir traiter, signaler le fonds, numériser, etc. Voilà, ça, ça fait partie des, des, des choses un peu, un, peu, un peu sportives parfois quand on traite aussi des fonds d'archives. Donc voilà, il y avait ce, ce bicentenaire et puis il y avait tous ces fonds dont je vous parlais tout à l'heure, notamment le fonds Charcot qui est quand même assez chouette, qu'il faudrait vraiment pouvoir traiter et signaler tant il est il est riche et, et dense. Donc euh, le ça, ça, ça s'est imposé de de l'idée de numériser ces fonds d'archives, c'est imposé d'elle-même en fait. Le but c'était non seulement de signaler ces fonds et de les cataloguer dans Calam, mais de pouvoir numériser euh, bah, au moins la partie qui nous intéressait dans ces fonds, c'est-à-dire que autant on est obligé de tout classer et de tout prendre en compte, autant euh, clairement les factures vont parler dans Sorbonne. Sorbonne étant la bibliothèque numérique de Sorbonne-Université. Donc après, on peut faire les choix. Euh, et donc du coup de numériser et d'intégrer Sorbonne pour euh, ben, rejoindre les collections euh, euh, documentaires, disciplinaires de l'université, documenter l'histoire de l'université, notamment parce que là, on est en train de, par exemple, de numériser euh, tout un fonds de photos qui documente la construction du campus de Jussieu, donc ça c'est quand même assez, assez chouette aussi de, créer, de recréer un peu une histoire de l'université sur la bibliothèque numérique et ses composantes, et puis compléter des collections documentaires d'excellence qui, qui, qui, sont, qui sont assez nombreuses. Donc euh, voilà comment est venue l'idée de se lancer dans la numérisation d'archives. Euh, et donc forcément, bah, cataloguer un fonds d'archives en vue d'une numérisation et d'un passage dans NumaOp, hein, ce, ce, ce qui nous rajoute quand même deux, deux niveaux de complexité, hein, on ne va pas se mentir, c'est pas la même chose que de cataloguer un fonds d'archives dans Calam. Euh, forcément, le catalogage est différent à double titre. Évidemment, on archive dans Calam et pas dans le Sudoc, hein, donc forcément, bah, c'est du catalogage EAD. Hein, pour, qui, pour qui catalogue dans Calam, bah, c'est quand même moins fun que cataloguer dans Winibé, ne serait-ce que parce que l'outil, bon, bah, il n'est pas toujours, toujours très... Bon, OK, d'accord. <rire> bon, enfin, voilà, c'est Calam, quoi. C est, c est un... je, je pense que c'est aussi lié à la... À la nature des, des archives, forcément, c est, c est, il y a tellement de niveaux de complexité, de description, que forcément, c'est un outil qui est un peu lourd à utiliser parfois en termes de, de, de sous-catégories, etc. Et puis, on passe de, voilà, de la description archivistique habituellement au dossier, quand on ne numérise pas des archives, à une description à la pièce, forcément, puisque quand on numérise, et ben, un document égale une notice. Et là, il n'était pas question d'avoir une notice pour une boîte, hein, étant donné que dans une boîte, on peut avoir tout et n'importe quoi. L'idée, c'était pas d'avoir une notice qui regroupait euh, ben, un truc différent, avec des formats différents. Il fallait ben, essayer de faire des regroupements un peu intellectuels, typologiques... Euh, parce que bon, euh, vous imaginez bien que si vous dites à vos prestataires de numérisation qu'en fait, une notice est qu'à une boîte et qu'à l'intérieur, vous avez du manuscrit, euh, de la facture, de la paperasse, du vrac, du manuscrit, un peu d'imprimé, euh, des trucs à déplier avec des post-it, euh, des planches, des machins, avec du A4, du A3, du A0, euh, je pense que c'est pas possible en fait. Et puis après, honnêtement, dans le rendu bibliothèque numérique, qu'est-ce qu'on fait de tout ça comment on, signale, comment on signale tout ça pour que ce soit le plus... Euh logique possible dans, en termes de recherche et de navigation dans l'outil. Voilà, donc, description, description à la pièce. En, en gros, c'était ça, c'était une des premières discussions qu'on a eues quand je suis arrivé, c'était vraiment euh, comment on avait envie de consulter le fond euh, du, au point de vue de la numérisation, en fait. Alors, est-ce que, dans les photos, s'il te plaît. En, en, en gros... En, en gros, il euh, y a une différence entre réellement créer un, un, un classement, créer ses cotes et ses dossiers, où une cote peut avoir plusieurs sous-dossiers au final, mais qui, des choses qui peuvent être assez conséquentes au final. Et du coup, comme on peut le voir, celle-ci, s'il te plaît. Comme on peut le voir, par exemple, pour le classement des leçons de la case. Non, je ne pense pas. Le, comme on peut le voir pour le classement de la, alors des leçons en Sorbonne de la Cazutier, donc il y en a encore beaucoup plus que ce qui va apparaître à un moment à l'écran. Euh, je dois avoir une soixantaine de leçons en tout, ce qui représente, je l'ai noté, environ 1600 vues au final. Donc, ouvrir un PDF de 1600 vues, c'est un peu compliqué, sachant qu'en réalité, bah, il y a plusieurs leçons, plusieurs titres qui sont censés apparaître. Mais lorsque euh, un chercheur vient pour consulter juste un, un classement papier, il a la cote, il, il descend, et à la fin, il demandera la cote, on lui donnera le dossier, il cherchera dans un dossier physique. C'est beaucoup plus simple et euh, beaucoup moins contraignant. Par contre, en effet, pour un fichier numérique, ouvrir dans une visionneuse le dossier de 1600 vues, c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc ça on, on, voilà on, on, on a la cote du 27J5, donc ça c'est à l'Académie des sciences, euh, au Muséum de sciences naturelles du coup. Euh, et il euh, y a l'autre, du coup. Et du coup, dans, dans Calam, on a décidé de faire euh, du leçon à leçon. Tout simplement, alors par facilité pour la visionneuse, ça c'est certain, euh, parce que bah, 1600 vues, ce n'est pas possible, mais aussi tout simplement pour euh, l'information, au final. On a, le titre de la leçon apporte de l'information. Imaginons que euh, on aurait notre dossier, même qui ne serait pas de 1600 vues, qui serait juste de 300 vues, si le titre, c'est « euh, Leçon de la casutier au Muséum d'Histoire Naturelle », ça dit tout et rien, encore une fois, on a besoin de hiérarchiser. De hiérarchiser. Quand c'est hiérarchisé dans un classement classique, ça va, mais lorsqu'on est dans du Dublin Core, qu'on n'a pas euh, la vision sur les niveaux supérieurs, c'est compliqué. Et niveau inférieur du coup à ce niveau-là. Donc, on a décidé de créer vraiment des notices, leçon à leçon, pour que ce soit plus visible lorsque on tape un élément clé dans le titre, par exemple, voilà, méthode et conduite des zoologistes. Voilà, c'est quelque chose qui apparaîtra directement et qu'on pourra voir pour une leçon d'une vingtaine de pages, d'une vingtaine de vues environ. Alors, avec tout ça, se posent aussi les questions de comment prépare-t-on les fonds euh, Les archivistes ne foliotent pas, n'écrivent pas. Euh, donc, euh, on met en pochette neutre. Et puis, on reporte la cote sur la pochette neutre. Donc, du coup, ça veut dire que le prestataire va avoir tout un lot de pochettes neutres qui devra ouvrir et puis c'est l'intérieur qui devra numériser. Et puis, forcément, il faut compter les vues à la main. Parce que, ben... La question des recto verso se pose, est-ce que est-ce qu'on fait tout recto verso mais des fois il y a les versos, ben il y a rien du tout ou, ou parfois bah ben, il y a le le, le producteur du fond qui a écrit dessus mais en fait il a barré, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on numérise En fait le prestataire n'étant pas censé se poser de questions, et eh ben on compte le nombre de vues et c'est c'est compliqué en fait parce que parfois on numérise, parfois on numérise pas. Donc parfois on lui dit bah ben, là il faut numériser tel verso là, là non. Donc forcément faut tout compter et forcément c'est on, le, le nombre d'images numérisées n'est jamais, jamais égal au nombre de vues comptées parce que forcément, c est, c est, on n'y enfin arrive pas, hein. même, avec la, même, en, même en comptant 50 fois, on n'y arrive jamais. Et puis, ben voilà, questionnement lié à la, à la nature du pont comment séparer ce qui relève du privé et du, du, du public, de ce qui porte pas d'intérêt, etc. Voilà, ben ça c'est une question typiquement qu'on a eue hier. Euh, Bon, est-ce qu'on numérise les factures ben Non, on ne va pas numériser les factures. Est-ce qu'on numérise les bordereaux ben Non, on ne va pas numériser les bordereaux. Euh, ces cartes de lecteur ben, ben, Non, peut-être pas. Voilà. Donc, donc, forcément, après, quand tout le fond est catalogué, signalé, etc., et ben, il faut enlever du, du fond, ben, enfin, retirer temporairement euh, tout ce qui ne va pas être numérisé. Mais il faudra se souvenir que, du coup, il faudra réintercaler ensuite tout ce qu'on numérise pas dans le fond à terme. Voilà, donc toutes ces questions euh, sont, sont posées en amont et forcément euh, le catalogage, le signalement et ensuite euh, la création des notices, c'est un énorme boulot en fait. Je pense que quand on a fait ça, on a fait, euh, bon on va parler des constats détails du contrôle qualité après, c'est quand même une, une grosse brique, mais c'est quand même une énorme grosse part du boulot. Alors qu'est-ce que ça implique dans NumaHop Voilà, concrètement on arrive euh, dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que ça implique dans NumaHop bah concrètement, ça implique déjà, première chose, c'est que nous, on n'a pas fait de mapping EAD euh, du Blinkord dans UMAP. Ce n'est pas possible. Autant un manuscrit, ça peut le faire, mais un fonds d'archives. Chaque fonds d'archives étant différent, avec des niveaux de notice intermédiaires, 2, 3, 4 niveaux, 5 niveaux, des fonds qui sont à Schnock 1, Petaouchnock 2, Peta Schnock 3, avec des localisations différentes, enfin, ce n'est juste pas possible. On demanderait un, un développement euh, d'un mapping EAD à Progilon pour nous aider là-dedans, que de toute façon, une fois mappées les notices, euh, nos, nos données, il faudrait quand même les reprendre à la main, parce que de toute façon, il euh, y aurait des choses qui seraient manquantes dans les champs, euh, tout ne serait pas au bon niveau, donc de toute façon, le temps de, le temps de développer un truc et de le reprendre après, finalement, on fait tout nous-mêmes. Alors, comment on fait eh ben, on... eh ben C'est là que ça devient un peu rock'n'roll. En fait. On fait un export de Calam. On essaye de faire un export de Calam, parce que déjà, faire un export de Calam, ça peut être compliqué si le nombre de notices est tellement grand que de toute façon on n'arrive pas à faire l'export parce que ça fait bugger le truc. Voilà, c'est ça. Donc euh, bon, voilà. Donc déjà, c'est compliqué. Puis après, quand on a un export. Eh ben, euh, on, on se rend compte qu'en fait, bah là, typiquement, euh, le fond, la case du tier, non pas la case du tiers, si, la case du tiers. le premier fond, la case du tiers qu'on va envoyer à la numérisation si tout va bien en début d'année prochaine, donc il y a neuf petits lots. Donc il y a, je ne me souviens plus des volumétries déjà, euh, 15, 000, 15 000 vues, je crois. Donc on a fait des, des, des petits lots qui correspondent en fait à des typologies de documents à peu près proches des formats à peu près proches et aussi des, des petits lots qui correspondent à quelque chose intellectuellement. Quoi. On a essayé de ne pas mettre tous les quatre ensemble, les manuscrits ensemble, mais voilà, les leçons sont toutes ensemble, les études sont toutes ensemble, les planches sont toutes ensemble, etc. Et puis, ben, ben en fait on se rend compte donc voilà, il y a 500 notices dans le premier lot qui va partir. et ben Quand j'ouvre l'export, je me retrouve avec plus de 2000 lignes. Parce qu'il y a plein de champs multi-évalués qui font plein de lignes, et puis il y a toute la question des notices intermédiaires, parce que ben il y a les notices, euh, les notices de tête, et puis en fait les niveaux les plus bas des notices, ben portent pas les titres, les titres sont sur les notices de classement en fait. Je vais peut-être laisser Victor parler un peu plus de ça parce que je sens qu'en fait euh, c'est un peu fou ce que je raconte. Euh, ce matin, on a eu une question sur un peu la, la, justement l'appauvrissement de, de, de l'information par rapport à un fond d'archive, de la profondeur, donc ce qu'on a à, à la pièce tout en bas et qui manque, on va dire, les, les niveaux supérieurs pour le comprendre. Euh, je vais essayer de prendre un, un exemple le, on va dire logique, entre guillemets. Pour Monte sud on a c'était la correspondance. Euh, donc, euh, on a toutes les archives de, de Montsu et même de sa famille. Euh, et quand on est dans ces archives professionnelles, plusieurs choses apparaissent euh, ces archives euh, en lien avec ses cours, en lien avec ses publications, ses euh, relations internationales via différents diffé comités, et enfin, on a sa correspondance à euh, Passif, c'est-à-dire la correspondance qu'il a reçue. Je vous rappelle la définition, tous les documents, euh, produits ou reçus. C'est toujours ça, à partir du moment où on reçoit une lettre, ça devient nos archives à nous et puis les archives de la personne qui nous l'a envoyée. Et du coup, euh, une fois dans cette correspondance passive, on a décidé de créer des dossiers euh, par correspondant. On voit, euh, on voit ce que j'ai pu faire, c'était à de dire des dossiers vraiment par correspondant. Sauf que là, si on exporte la notice, qu'est-ce qui se passe le titre de la notice, c'est que le nom du correspondant. On a, c'est ce que je vous disais, le le, le, le fond, c'est un contexte documentaire. Un document doit être pris, euh, doit être doit être interprété à travers l'ensemble du fond. En réalité, là, le, le nom du dossier, c'est pas juste euh, Alium Maurice, c'est Alium Maurice dans correspondance passive, dans archives professionnelles de Montessu de Ballor, dans le fond famille Ballor. Et du coup, la grande histoire de euh, de tout ça, c'est qu'au niveau de la numérisation, on a dû se poser la question comment le lecteur va s'y retrouver une fois la notice en Dublin Core et une fois dans notre bibliothèque numérique. Donc encore une fois, on a dû penser un peu plus bibliothéconomie, moins archive, moins hiérarchie, ou du moins rapatrier l'information. À savoir notamment que par exemple dans Omeka, alors Omeka, je ne suis pas sûr, mais dans Omeka, il n'y a pas encore de module euh, EAD, justement. Par contre, il y a un module qui permet, si vous avez envie de publier des notices archives, un, un plugin, pardon, pas un module, un plugin qui va en fait euh, récupérer tous les titres des niveaux intermédiaires pour les mettre tous sur une ligne pour que euh, la notice finale soit plus euh, compréhensible, c'est-à-dire qu'on aurait très certainement euh, fonds au de Ballor, tiré archives professionnelles, tiré correspondances, tiré euh, Allium maurice bon, Nous, on trouvait pas ça euh, très euh, beau, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, on a retravaillé, euh, en, du moins Aurélien, a retravaillé en masse euh, les, les, les titres de ces notices en en créant une forme normalisée. C'est-à-dire qu'on est passé de juste Allium Maurice à Correspondance euh, d'Alium Maurice à euh, Robert de, -de voilà. Donc, euh, Et c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour la Casutier. On, on, on commence à retravailler les titres pour que, sans qu'ils soient compris dans Calam, ils soient compréhensibles. Après, la réalité, c'est qu'il y aura toujours un appauvrissement. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on est sur nos notices Sorbonium, on peut aller sur Calam. Et le, le lien qu'à l'âme est compris dans l'export. Car euh, la hiérarchie, en fait, reste super important pour comprendre les, archi les, les archives dans leur ensemble. Euh, on en parlait avec Aurélien à la pause. Il y a très peu d'outils qui ont à la fois lié euh, la visionneuse et euh, le, la hiérarchie euh, archive. Euh, celui qui, à mon sens, du moins dans ce que je connais, a bien réussi. Ça va être Salamande du Collège de France qui est réellement. On a bien la hiérarchie, on a une belle visionneuse, on a des choses qui fonctionnent bien. Mais euh, le, le, le fait est que du Dublin Core, c'est pas fait pour faire de la hiérarchie archive, c'est fait pour faire de la diffusion. C'est très bien, mais c'est fait pour faire de la diffusion. Si réellement on a envie de faire de naviguer dans un fond, euh, créer un lien, un binôme entre deux. deux deux logiciels, ici Calam et euh, l'âme Galerie pour la diffusion, ça reste la meilleure solution, je pense, ou du moins la, la plus accessible pour l'instant. Alors du coup, on utilise OpenRefine. On, quand on fait notre export, euh, notre export Calam, on utilise OpenRefine euh, pour pouvoir euh, faire tous ces tous tous ces traitements. Euh, donc là, c'est typiquement ce qu'on ce qui sort de euh, ce qui sort de Calam, Donc, il y, y a plein de voilà, il y, y a énormément de, de colonnes. Euh, je ne sais pas combien de lignes. Bah, je, je pense que je dois avoir à peu près 2000 lignes. Et puis voilà, les, les titres sont pas là. C'est typiquement ça. Ça doit être un truc de cote intermédiaire, je pense. Euh, voilà, ça c'est une cote intermédiaire. Donc, typiquement, ce titre-là va devoir être impacté dans tous les titres de, ce, de cette tranche de cote euh, à coller à, à, à ça, par exemple. Euh, donc il y a tout ce travail-là à faire, donc on le fait dans OpenRefine qui nous permet aussi de normaliser tous nos champs en fait, de mettre en date ISO euh, le champ date, euh, d'enlever de, euh, le RCR pour le remplacer par autre chose, euh, euh, de faire des fusions euh, de, de, de colonnes, de, de voilà, on fait, on fait tout le nettoyage dans OpenRefine en fait. Donc euh, typiquement ce, ce, ce fichier-là hein, qui fait 2000 lignes et qui n'est pas nettoyé, j'ai commencé à le travailler hier, et à la fin, ça donne un truc, euh, bon là c'est en cours, hein, euh, mais voilà, ça, ça, c'est déjà quand même un peu plus propre. Euh, J'ai renommé tous mes champs en d'ici quelque chose. Euh, J'ai euh, tous mes créateurs qui sont dans la même case. Euh, J'ai euh, tous mes titres qui sont bien tout bien indiqués. Voilà, Avec euh, mémoire d'Henri, la case du Thier, po de points, manuscrit, point. Et bien ça, c'était typiquement tout ça là. C'était le titre de, de la de la tranche de cote de, de la tranche de côte, en fait qu'il a fallu du coup mettre dans toutes les cotes du classement. Donc j'ai fait ça absolument pour tout. Franchement, j'ai fait ça en, ça m'a pris deux heures hier. Bon, il y a encore un petit peu de travail, mais en fait en deux trois heures, on arrive à avoir un fichier propre avec nos champs personnalisés, etc. Nos, tous nos droits qui sont à jour. Bon voilà, là j'ai pas terminé, mais mais au moins, c'est déjà un peu, plus, un, peu plus, un peu plus propre. Et en fait, on s'est dit que c'était beaucoup plus rapide de faire comme ça que de faire un développement de mapping qui, qui de toute façon, ne marcherait pas pour tous les fonds et qu'il faudrait de toute façon reprendre après et renettoyer. Donc pour nos, champs, pour nos fonds d'archives, on fait comme ça. Il y a sûrement une meilleure solution ou plus pratique. Ou euh... Mais bon, en tout cas, voilà c'est comme ça qu'on travaille avec nos, nos fonds d'archives. Euh, donc voilà, je vous ai parlé de, des tranches de cotes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que forcément, quand on a des fonds qui sont répartis dans plusieurs, dans plusieurs établissements, bah on a plusieurs cotes, plusieurs cotes différentes. Donc des cotes, euh, c'est euh, SBR, voilà, ça c'est Roscoff, OOB c'est et 27J c'est les fonds privés de l'académie. Donc forcément, on a plein de codes différentes. Quand on numérise, moi je veux un truc simple. Donc Henri, la du Pour moi, les codes de num c'est HLD 1 2 3 4 5, 5, 5 parce que le prestataire il va pas s'amuser avec des codes 27J-001-001-00. Donc enfin, je veux les codes les plus simples possible pour qu'il y ait le moins possible d'erreurs, surtout dans le nommage des fichiers. Donc du coup, on travaille quand c'est comme ça avec des tables de correspondance de codes. Voilà, c'est chouette. Ça, ça, voilà. Donc, forcément, ce n'est pas, pas très, très simple. Une chose qui a changé aussi pour nous et euh, qui, du coup, dans NumaOp, était très très importante, c'était les constats d'état. Euh, les constats d'état, on les a complètement refondus. En fait, les constats d'état, au départ, je vais vous montrer en base de prod parce que ce n'est pas encore en prod. Les... C'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Les constats d'état, en fait, qui sont euh, par défaut dans NumaOp, ne correspondaient pas du tout à la description d'un constat d'état pour un fonds d'archives. Les valeurs qui étaient enregistrées, ce pas du vocabulaire archive, en fait. Vous n'aviez pas pochette, liasse, vrac, archive. C'était des choses vraiment liées à bah, nos pratiques de bibliothécaire. Donc, on avait euh, livre, manuscrit, etc., reliure, état de la reliure. Bah, on n'a pas de reliure. Nous, on a, des, on a des pochettes, mais on n'a pas de reliure. Hein. Donc, on avait des choses assez euh, compliquées, voilà. Donc ça, c'était, ça c'est le, le, le, les constats d'état de base dans Numaup. Et il y avait des choses qui étaient quand même assez, euh, assez euh, étranges. Alors des choses très, très précises dans les descriptions. Et puis il y avait des choses comme format euh, où vous mettiez comme valeur max, moyen. Bon, voilà, c'était pas très, très parlant pour nous. Euh, je me souviens d'un truc, c'était euh, « état de la reliure, bon, moyen, mauvais ». voilà. Euh, et puis voilà, typiquement, état de la reliure, pour nous, ça ne servait à rien. Il euh, y avait des choses qui étaient en point de vigilance, mais en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment des points de vigilance, mais plutôt du ressort de consigne pour le prestataire. Voilà, état, état du document, euh, bon, moyen, mauvais, ça ne nous allait pas trop. Et type de document, ben voilà, c'était des choses euh, reliures arabes, reliure, Alors oui, il y avait lettres Elias, mais pff, ça ne correspondait pas vraiment, en fait. Euh, c'est vrai que les premiers constats d'État qu'on a fait de fond d'archives, on s'est un peu cassé la tête quand même pour savoir ben, nos descriptions physiques de documents, où est-ce qu'on allait les caser dans l'UMOP, en fait, on ne trouvait pas les cases. Donc du coup, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le muséum, parce qu'on a... On a déployé notre base, notre NumaHop, on l'a déployé en commun avec le Muséum d'Histoire Naturelle, on, a, on se partage l'instance. Et donc du coup, on a refondu complètement les templates de constat d'état, pour que ça colle un petit peu plus en fait, à la description de l'état d'archive. On l'a surtout simplifié, en fait. On a viré pas mal de valeurs, hein, parce qu'il y avait vraiment des choses ultra pointues, mais qui étaient liées aussi à l'utilisation des trois premiers établissements, de par leur, euh, la nature de leurs documents, en fait, de manuscrits, etc. Donc, il y avait des choses, en fait, dont on n'avait pas besoin du tout. Et c'est comme ce matin où je vous, où je vous disais que j'avais compris un peu tard qu'on pouvait faire du PDF sans OCR. J'ai compris très, très tard qu'en fait, j'avais totalement la main pour changer les constats d'État dans numaop Je pensais qu'en fait, si je bougeais quelque chose dans, dans le constat d'État, tout le monde allait en profiter. Et en fait, ça, non. Donc, en fait, ça, en fait ça, vous pouvez changer vos constats d'État, ça n'impacte en fait que les établissements qui partagent votre propre instance. Donc c'est pour ça que la refonte des constats d'État, je l'ai faite avec le muséum. On l'a faite en commun en fait. Mais si, euh, si vous installez euh, NumaHop tout seul en local dans votre établissement, bah en fait, vous, en gros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Enfin, pas vraiment tout ce que vous voulez, parce que les, grands, euh, les, grands, les grandes catégories en fait, euh, du constat d'État, bah, pour les changer, pour le coup, ça changera pour tout le monde. Par contre, vous pouvez rajouter euh, des, des champs là-dedans et vous pouvez changer les valeurs. Donc on, typiquement, on a rajouté dans la description du document, on a, on a, change, on a voilà, rajouté les conditions de conditionnement de conservation pour que ça corresponde vraiment à nos archives. Description matérielle, c'est pareil, on a rajouté vraiment des choses qu'on trouve dans les archives et, et franchement, je pense qu'on rajoutera encore des valeurs au fur et à mesure des fonds qu'on a. Parce qu'on on, on, on, on se dit que les fonds, à la fin, ils sont toujours un peu la même chose, mais non. Il y a toujours des choses qui, qui, qui et alors en dimension des documents, on a rajouté. C'est un peu long. Euh, non, c'est pas là en fait. C'est là. Voilà. Dans les formats, on a rajouté tous les formats possibles et inimaginables. Enfin, euh, possibles et inimaginables de. de voilà. Pour que pour que ça rentre dans les cases plutôt que moyen et max parce que ça nous ça nous parlait pas trop quand même. Euh, voilà après on a il y a des choses hein, qu'on a laissées forcément mais euh, euh, état du corps d'ouvrage qu'est-ce qu'on a mis oui bon là on a laissé parce que voilà ça savait pas trop quoi mettre euh, des, les types de papiers qu'on peut trouver dans, dans, les, dans les dans les dans les corpus etc euh, et types de documents et eh ben on a vraiment tout tout refondu et il y a une catégorie vraiment archive. voilà donc euh, alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec le muséum cet été. Euh, on n'a pas encore testé les constats d'état, euh, parce qu'ils sont sont qu'en base de test pour l'instant. Donc, euh, les, le prochain lot, la case tier là, je vais faire euh, travailler Victor sur les constats, qui va me dire au bout de, de, de deux heures, bon, écoute, là, ça ne va pas, là, ça, il manque des valeurs, euh, non, ça, c'est n'importe quoi. Donc, vo voilà. Tout ça pour vous dire que, bah, typiquement, oui, les constats d'état, dans ça ça peut se plier vous pouvez en faire un template qui correspond un peu plus aux archives et vous avez quand même la main pour pouvoir faire pas mal de choses. Voilà. Donc forcément, le constat d'état d'un fonds d'archives, ben, c'est plus complexe hein, parce que vous allez prendre la boîte et puis ben, voilà, ça va être défeuillé jusqu'à quel niveau de signalement vous allez aussi. Parce que vous avez vu les photos tout à l'heure, c'est tout déchiré, c'est tout dégueulasse, il y a plein de tâches partout, jusqu'où vous allez euh, dans la description en fait. Euh, nous, on s'est dit qu'on allait décrire vraiment euh, s'il euh, y avait euh, des pages complètement arrachées. Euh, on allait dire qu'il voilà, y avait des coins écornés et que bon, en gros, euh, on va tout mettre en, en état moyen. Comme ça, on ne risquera pas grand-chose. Mais euh, clairement, on ne fait pas de la description. Euh... Oui, tout à fait. Voilà. Et C'est vrai qu'en double, euh, on a un fichier de récollement qu'on remplit pour le prestataire, en plus des constats d'état, où on lui indique euh, tout, un, tout un lot de consignes avec le nombre de vues précises, etc. Voilà, donc ça, c'est la, euh, la première chose dans les constats d'état. Et alors pour le contrôle qualité, eh ben, pour le contrôle qualité, c'est pareil, on n'a jamais encore contrôlé, euh, on a jamais encore fait de contrôle qualité de fonds d'archive. Hein. Et là, je, je crois que ça va être assez rigolo. Hein. Ça va être assez rigolo parce que autant il y a des choses qui vont être assez simples. Typiquement, euh, je vous montrais un petit peu ce matin euh, euh, voilà. les lettres de Sand, ça va être facile. On va ouvrir la visionneuse, il va y avoir trois images. Euh, pourquoi tout est annulé là voilà. Ah oui, oui, je sais, oui. Bien vu. Donc voilà, alors ça, c'est Sand. Donc les courriers de cendre en fait sont très très petits, une deux trois trois pages. Ça ça ça va pas être violent. Ça, ça, avec l'export calam à côté et tous les tas de descriptions en fait on va pouvoir faire le contrôle qualité sans sans le document en main. clairement. Là, enfin, voilà, on reprend euh, tout, le, tout le blabla du constat d'état à côté, et puis le fichier de récollement qu'on a envoyé aux prestataires, et puis potentiellement euh, ce qu'on a rentré euh, en description dans Calam, le contrôle qualité, là, en 30 secondes, il est fait. Par contre, clairement, euh, pour Hazard, avec ses manuscrits de 300 pages ou euh, ses fichiers euh, monstrueux avec euh, plein de trucs, euh, ça va être un peu compliqué. Quoi. Alors, hasard, tiens, là, il y a un truc à 200, 205 pages, là. Là, ça, rien que l'ouvrir, ça va être. Ben, ouais, je suis mauvaise langue. Ouais. Alors, on va mettre en grand, parce que voilà. Hop. Alors, on a demandé aussi au prestataire de nous faire, en plus de une image égale une vue, on lui a demandé de faire une vue d'ensemble du fond pour qu'on ait un peu euh, bah, une représentation du, de l'état de conditionnement, de la différence de, de, de format, etc. Et donc là, typiquement, bah, comment on fait pour contrôler ce truc, en fait Parce qu'il n'y a, a pas de numéro de page. Donc comment on fait pour savoir que c'est bien dans l'ordre Puis là, il y a une page blanche. Bon, voilà, là, il y a une page blanche. Ça commence. Voilà. Ouais, c'est vraiment des, des trucs. Euh, bah, voilà, on est vraiment dans l'archive pure, en fait, hein, où il a fait des petits dessins. Bon, bah, là, il s'est dit que c'était nul, mais bon, bah, on n'allait pas dire aux prestataires qu'il ne fallait pas le numériser parce que c'était barré, parce que ça fait partie du truc. Comment on fait, en fait, là, pour savoir que ben, tout est bien dans l'ordre Alors, des fois, il est gentil, mais il met des numéros. Là, il y a un 2. Le but du jeu, ça va être de savoir où est le 1, quoi. Ben ouais, sauf qu'il n'était pas écrit le 1. Si Encore Ah oui, le 1, bien vu. Mais bon, voilà, est-ce que ça, c'est bien après le 1 donc là, typiquement, on ne va pas pouvoir faire du contrôle qualité sans document en main. Là, ce n'est pas possible, en fait. Donc là, ce qu'on va, qu qu va faire, eh ben, c'est que Victor il va aller faire le contrôle qualité chez le prestataire. C'est quelque chose qui nous a été proposé par notre prestataire. Au lieu de faire revenir les documents, de nous faire le contrôle qualité chez nous et de lui dire « Ah, ben, en fait, il y a des erreurs. Alors, revenez chercher les trucs. » Et puis, hop, le prestataire nous a proposé de faire le contrôle qualité chez lui. Donc, du coup, Victor va y aller à partir de la semaine prochaine lundi, avec euh, sur sa clé un export calame, euh, tous les constats d'état, et puis il va faire euh, le contrôle qualité avec, euh, avec ça en main. Quoi. Et là, clairement, ça va prendre plus de temps, parce qu'il bah, va falloir faire euh, page à page. Parce qu'en plus, dans le fichier de récollement du prestataire, bah, le nombre de vues n'est pas du tout égal au nôtre. Forcément, qu'il y a des pages blanches avec des pages où il n'y a écrit euh, rien du tout, et tout, ben bah, ça va être un peu... Euh, Ouais, ça va être un peu, ça va être compliqué quoi. Enfin, c'est pas que ça va être compliqué, c'est que ça va être, ça va être très, très, très, très long. Et ça, clairement, c'est très, très différent du contrôle qualité de des monographies en fait où c'est très, voilà, c'est écrit 27 pages, il ben, y a 27 images et puis hop, c'est fait quoi. Là, là, ça va être compliqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, les choses qui nous impactent directement dans NumaHop. Après, pour le reste du circuit, c'est toujours la même chose. En fait, donc je vous ai montré ce matin, on fait du PDF sans OCR. Donc pour le coup, une fois que nos notices, on les a nettoyées, qu'elles sont dans NumaHop et que tout est OK, bah, ça roule sans problème, en fait. Il ouais, y a juste les constats d'État qui prennent une demi heure, un quart d'heure à une demi-heure à faire par doc et le contrôle qualité, dont on va commencer à estimer le travail à partir de lundi. Voilà. Du coup, euh, j'en arrive euh, aux limites de l'outil et au développement à envisager. Et ben, euh, Typiquement, euh, la première chose que je vois, c'est la modification en masse des notices dans NumaHop. Parce que dans NumaHop, on peut rajouter des champs en masse, mais on ne peut pas faire de modification en masse de, de, de, de champs. On ne peut pas dire à NumaHop, ben, euh, si euh, prendre par exemple, cocher tous les champs de, de l'échange, je ne sais pas moi, titre de, de plusieurs notices et lui dire si valeur égale temps, alors tu mets valeur égale temps. Ça, ce n'est pas possible et ce serait quand même vraiment, vraiment pratique. Ça éviterait en fait de passer par OpenRefine. J'aime bien OpenRefine, mais c'est vrai que si on pouvait faire la modification en masse de notices dans NumaOp, ce serait quand même plus fun parce que bon, ça reste un outil quand même assez agréable. Moi, j'aime bien travailler dans NewMove. C'est très facile, c'est joli, l'interface est chouette, c'est fluide. C'est vrai que ce serait quand même mieux et vraiment, vraiment pratique de pouvoir faire de la modification en masse de notices. Après, il y a la question effectivement, du vocabulaire pour les constats d'état. On vous en parlait tout à l'heure. Il faudrait un espèce de thésaurus de description qui corresponde vraiment bien euh, au vocabulaire des archivistes. En fait. C'est pour ça que je vous disais, là, on est encore en phase de test. Moi, j'ai fait un, constat enfin, un template de constats d'état qui me paraissait le plus facile et le plus clair possible. Mais comme je ne suis pas archiviste et que ce n'est pas moi qui vais faire les constats d'état, euh, bah, le prochain lot qu'on va faire, euh, Victor va voir si euh, le template qu'on a fait est cohérent ou s'il faut rajouter des choses mais c'est vrai que ce serait quand même bien à un moment donné d'avoir la main sur les grandes les grandes thématiques en fait ça on n'a pas je crois que c'est dans le dur hein. et du coup ça ça nous bloque un peu quand même pour le thésaurus aussi ce que j'entendais par là c'est aussi avoir euh, les une documentation limite attachée, expliquant ce que c'est, car on, on, on le voit tous, vous les premiers, en fait, vous avez commencé des projets, et en fait, il y a toujours un moment ou un autre où on va pas forcément avoir le vocabulaire ultra précis. Des vocabulaires aussi qui peuvent varier, l'interprétation des fois, qui enfin Tout peut être un peu euh, sujet, interprétation, et c'est vrai qu'avoir dans NumaHop, euh, un vocabulaire, une définition de ce que c'est, donc euh, attaché quelque part ou téléchargeable ailleurs pour une documentation, permettrait aussi à des personnes de se lancer un peu plus aisément que de se lancer dans une numérisation, arriver au constat d'état et là, hop, se retrouver face à un vocabulaire que bon, bah, il y a déjà, il y a ça en plus à apprendre parce que je suis pas sûr de moi ceci. C'est quelque chose qui, qui, qui fait partie aussi de la, de la communauté dont on parlait justement, essayer de se mettre d'accord sur des choses et aussi des Définitions qui peuvent être enfin quelque chose qui pourrait être fourni au prestataire, lui dire que euh, tel niveau du livre est habité. bon. Normalement, il est censé son vocabulaire professionnel, c'est sûr, mais être sûr qu'on entend la même chose, chacun et chacune, euh, pour un élément. Et donc, la dernière chose, euh, la dernière chose qu'on voit, c'est la question des signets. Euh, on vous en, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, dans un manuscrit ou un, un, un vrac qui peut être assez, assez consistant, euh, ça pourrait être pas mal, effectivement, de pouvoir euh, créer des signets pour euh, faire des espèces de renvois dans le document, ou euh, voilà, des, des choses comme ça. Euh, mais ça rejoint un peu la question de la table des matières dans NumaHop, en fait. Euh, question pour laquelle j'ai fait un ticket il euh, y a longtemps. Un an, un, un peu plus d'un an, je crois. Parce que, bon, du coup, c'est vrai que comme on ne demande plus de PDF au Cérizet à notre prestataire, on ne lui demande plus de table des matières non plus. On ne va pas lui demander une table des matières alors qu'il ne fait pas d'OCR. Ce serait un peu... Enfin, voilà, en termes de, de coût, je pense qu'on ne s'y retrouverait pas en plus. Donc, euh, on a des PDF océrisés, effectivement, mais on n'a plus de table des matières. Donc, du coup, j'ai fait un ticket euh, auprès de Tech Advantage pour euh, que cette question soit, soit étudiée, un éventuel développement en fait, qui nous permettrait de créer dans NuMaop dans euh, notre propre table des matières. Euh, si vous souhaitez en savoir plus, c'est Aurélien qui va répondre à la question. Voilà, ce n'est pas moi, c'est Aurélien. Euh, mais du coup, c'est pour les archives, c'est un peu la même chose en fait. C'est vrai qu'avoir des signés dans un gros manuscrit, ce serait quand même ce serait quand même vraiment bien. Manuscrit ou dossier, du coup, parce que on peut le voir, par exemple, pour les photos de construction que vous avez vues très vaguement ce matin, euh, on a euh, donc là, par exemple, c'était bon, c'est un fond particulier, on va dire. Euh, c'est les photos qui étaient prises par le constructeur pour euh, rendre compte auprès des instances euh, donc, euh, qui, qui commandaient la construction de l'état des travaux. Donc bon, ça, c'est avant la destruction. C'est l'ancienne Allovin qui était avant Pierre et Marie Curie. Euh, et du coup, c'est vraiment le constructeur qui prenait des photos. Donc bon, là, pour le coup, ça tient plus de la collection de photos. <rire> Mais euh, et arrivé là, on me demandait de les décrire. Donc, il y a 230 photos, quelque chose comme ça. Euh, on n'allait pas faire du pièce à pièce sur les 230 photos, car euh, y a la plupart, il n'y a pas de titres, il y en a, ça se ressemble. Et au final, on a décidé de segmenter euh, par étapes de travaux et par bâtiment. Euh, mais du coup, on se retrouve en effet avec des dossiers d'une trentaine de photos, par exemple. Euh, elles avaient une cote pièce à pièce euh, précédemment établie. Donc, moi, je, donc, en tant qu'archiviste, fallait que je les mette parce que ces photos ont été citées dans des publications. C'est aussi ça l'important de garder l'historique des anciens classements qui ont été mis. C'est qu'on trouve sur Internet ces photos dans des publications, sauf que c'est l'ancienne cote. Si moi je les fais disparaître et qu'on les republie, bah, on ne sait pas quel document. Voilà. Et du coup, voilà, on se retrouve avec ça. Ce qui, bon, euh, permettra à la personne de s'y retrouver si elle doit citer spécifiquement un document, mais qui, pour une personne qui a juste envie de se vagabonder sur le truc, ce n'est pas, euh, voilà, pas génial. Par contre, ça, dans des signets, ça aurait été génial. Un PDF, une sorte de table des matières qui apparaît sur le côté, et au final, on a chacune des photos, on est sûr et certain de ce qu'on cite. Et, euh, et voilà. Mais malheureusement, on ne l'a pas pour l'instant. Mais bon, à chaque fois qu'on fait, fait une réunion avec le, le muséum et Tech Advantage, on fait une réunion mensuelle, en fait, pour faire le point sur, sur nos, nos, nos éventuels bugs rencontrés, nos, nos demandes de développement. Voilà, c'est vraiment assez pratique. Je, je, je rappelle à chaque, chaque mois qu'il y a un petit ticket sur le, le développement de la table des matières. Mais en fait, la question, c'est euh, où faire cette, cette fameuse table des matières euh, C'est vrai qu'au départ, on s'était dit qu'on ferait ça dans les contrôles parce que... Pas en fait, c'est là où il y a l'OCR, on peut faire de la correction d'OCR en même temps, etc. Un... Mais d'un autre côté, l'interface de contrôle, c'est vraiment une interface avec le prestataire, c'est là qu'on contrôle ce qu'a fait le prestataire. Donc rajouter des choses qu'on fait nous dans une interface qui est dédiée pour les retours du prestataire, c'est pas forcément le plus opportun. Donc, ça nécessiterait peut-être un module vraiment à part. Donc, voilà, c'est un, un énorme développement, en fait, qu'on demande. Et il, faut, il, y a, il y a beaucoup d'investigations à faire côté Tech Donc, forcément, c'est n'est pas simple. Voilà un petit peu comment on travaille les archives chez nous. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre expérience. Et elle est certainement perfectible, de toute façon, vu que on n'a on, on pas, pas encore fini un seul lot d'archives. En fait, là, on va seulement contrôler les images à partir de lundi. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, voilà, les constats d'état, ce n'est pas encore fini. Euh, on, on tâtonne encore beaucoup avec OpenRefine pour faire des notices euh, qui, qui, qui, nous, qui nous plaisent. Parce qu'en plus, on aime bien faire dans la dentelle. Donc, on n'aime pas les points, on n'aime pas les, les virgules. On, aime, on veut harmoniser tous les auteurs, tous les éditeurs, etc. Donc, euh, enfin, voilà, ça, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, c'est juste, euh, voilà, pre prenez ça comme euh, des idées, pas comme euh, un, un mode d'emploi. Parce que clairement, euh, ce n'est pas un mode d'emploi sûrement que vous aurez euh, d'autres euh, idées et que peut-être sûrement vous avez d'autres façons de faire, donc on serait intéressé aussi pour voir comment vous vous travaillez, si vous traitez et gérez des fonds d'archives dans l'UMAOP, on serait euh, potentiellement intéressé pour, pour échanger avec vous là-dessus. On espère que ce roman euh, de 300 pages <rire> vous aura plu euh, avec les petites images euh, sur, euh, sur les pages de gauche. Victor, as-tu euh, quelque chose à rajouter euh, Peut-être. Euh, oui, euh, donc voilà, tout ça oui pour dire que donc euh, les archives en comparaison de, de, de l'aspect bibliothéconomique, ça va être donc bon euh, de, un peu du surmesure, euh, ramener des informations, en faire descendre, en faire remonter, voilà, c'est plutôt à ce niveau-là. Euh, après, je pense qu'il faut pas hésiter. L'important, c'est voilà, de jamais euh, faire quelque chose de définitif sur le fond d'archives, a rien qui peut être réparé, c'est c'est un peu la règle en, dans le patrimoine, que ce soit du bâtiment ou des archives. De l'un à l'autre, ça va, ça va ensemble. Et, euh, et que ça permet toujours de valoriser le fonds et que même numériser juste une partie du fonds permet au moins de le signaler, de le faire connaître. Et si quelqu'un s'y intéresse, il finira forcément par remonter le fil et, et trouver le fonds dans vos bibliothèques. Et ça peut être des choses intéressantes. Et vu qu'on n'a pas toujours l'occasion aussi d'avoir des, des, des archivistes avec soi ou des personnes qui sont formées, il ne faut pas hésiter aussi, euh, si vous avez des doutes sur comment faire, vous pouvez aller sur le, le PIAF le portail international archivistique francophone, où il y a des modules qui expliquent l'archivistique, comment on décrit les archives, ce que sont des archives, les différents formats, les choses à faire et à ne pas faire. Voilà, voilà donc en gros, un fonds d'archives égale euh, potentiellement plein d'ennuis, plein, de, plein, plein de questions qu'on ne s'est pas posées avant, et même si on a déjà traité 15 fonds d'archives, le 16e sera différent il faudra faire autrement, en il fait. faut s'adapter euh, à chaque fois. Mais c'est ce qui rend du coup les choses très très amusantes. J'espère que vous avez ressenti l'amusement, je ne vous sens pas super amusé, mais euh, je vous assure que c'est quand même vraiment chouette. Euh, c'est vrai qu'on a traité un fond de thèse euh, imprimé euh, en avril-mai, et euh, personnellement, hein, à titre vraiment très personnel, euh, je m'éclate beaucoup plus sur les archives, parce que intellectuellement, c'est quand même un sacré... Euh, voilà, c'est quand même assez chouette. Et puis, effectivement, on travaille avec des archivistes. Ça nous amène à repenser un peu nos pratiques, à essayer de comprendre comment on peut combiner nos logiques de bibliothécaire avec des logiques d'archives. C'est quand même assez, assez chouette. Voilà. Je laisse le micro pour les questions. Déjà, ben merci pour ce long retour d'expérience. On va aussi numériser des archives. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, notamment la question sur comment on rend ça sur du Dublin Core et en un pdf comment on découpe ça et en effet ça, du coup j'avais lu dans la documentation des histoires de table des matières euh, tout à l'heure j'en avais parlé sur le fait que ça nous permettrait de dépasser en adobe euh, du coup il n'y a vraiment rien est-ce que c'est pas exactement la même chose dont vous parliez ou je sais pas ou alors j'ai l'impression d'avoir lu dans les manuels qu'il y avait euh, un moyen d'ajouter quand même des titres de table des matières mais peut-être que je l'ai rêvé. <rire> et aurélien me dit qu'il sait pas non plus non, j'avoue que je ne sais pas du tout euh, si on peut, euh, et si c'est le cas, comment on fait une table des matières dans l'UmaHop. J'en ai fiché vraiment aucune idée, en fait. Alors, oui, pour résumer, pour ceux qui sont en, en visio et qui n'auraient pas entendu euh, les, les échanges dans la salle, euh, on, alors, la table des matières est possible dans NumaOp à partir du moment où on l'importe en amont. Donc ça, c'est possible. Il est possible de faire des modifications de la table des matières dans l'UmaHop, mais du coup, ces modifications ne sont visibles par rapport euh... Bon, J'espère que ma question va être pertinente. Mais bon, déjà, je, à un moment, là, euh, Victor, je vous appelle Victor, il y a un moment où vous avez touché exactement au sujet. Là, quand vous étiez sur Calam, je me suis retrouvée à fond, quoi, de ce que vous racontiez, c'était parfait, entre, ben, justement, euh, comment, euh, re, euh, comment arriver à exploiter, finalement, ces arborescences et, qui sont riches, de hein. ça. Euh, alors, je voulais aussi, là, parce que vous avez dit quelque chose, euh, vous avez parlé quand même, vous avez dit EAD, on ne sait pas encore si, on sait pas encore si euh, euh, sur euh, Omeka, euh, on a EAD ou non. Et euh, donc là, vous avez l'air de dire, oui, ils ne l'ont pas encore. Est-ce que moi, j'ai eu une information comme quoi, comme quoi ils étaient capables de faire de l'EAD Donc, je vais encore fouiller, parce que de plus en plus, j'ai des doutes, et je ne sais pas. Ensuite, alors, pour ce qui maintenant, est maintenant, c'est une question. Voilà la question. Euh, Finalement, est-ce qu est que vous refaites une arborescence Est-ce que vous reconstituez une arborescence Comment vous voyez ça En fait, il euh, euh, y a quelque chose là qui, qui, qui, qui m'a peut-être échappé. En fait. Alors sur, déjà sur la question de l'EAD, nous on ne travaille pas avec Omeka. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, on travaille avec la même euh, Et donc quand je parlais du mapping EAD du blinker oui c'est... Ah c'est toi qui as parlé d'Omeka euh, et du coup, la deuxième partie de la question, l'arborescence. La, euh, oui, il bah, n'y bah, a pas vraiment d'arborescence en fait. C'est ça le truc, c'est que du coup, dans la visionneuse, on va avoir des, des notices qui sont euh, toutes au même niveau. Alors, on va essayer de retrouver une arborescence dans le titre, parce que du coup, on mettra le titre de la notice intermédiaire supérieure, supérieure, supérieure, etc. Donc, on va avoir des titres assez énormes. Mais euh, les documents seront les uns à la suite des autres, les cotes à la suite des autres. Euh, si si quelqu'un veut avoir une arborescence, de toute façon, ça c'est, je pense que c'est aussi un parti pris qui qui a chez nous, c'est que si un chercheur ou un usager euh, veut euh, avoir euh, une connaissance plus précise du fond, des descriptions, etc., il ira sur Calam. Sorbonum n'a pas vocation à se, à se substituer à Calam. Justement parce que les descriptions ne sont pas les mêmes. On reste dans une bibliothèque numérique avec ben voilà, une notice du Blinkor qui n'est quand même pas très lourde, hein, même s'il y a des niveaux, si on peut mettre quand même 1500, mais. Du coup, effectivement, on perdra euh, bah, toute la question de l'arborescence, on perdra aussi toutes les questions de conditionnement, etc., qui peuvent être aussi un, un apport d'informations en fait, sur le fond lui-même. Euh, et, et, et du coup, sur... sur, euh, sur oui, mais ça, ça, ça me perturbe, je regarde et du coup, je perds... Euh, je, je, je, euh, donc voilà, donc du coup, effectivement, si un, si un chercheur veut avoir toute l'arborescence du fond, etc., il sera invité à aller sur Calam qu'on met en fait dans oui c'est ça que tu voulais montrer j'imagine dans les dans les notices d'origine on met on fait les liens en fait une fois que c'est et, et dans Calam on met les liens aussi en retour de des documents numérisés pour que les rebonds se fassent en fait et que voilà les d'un outil à un autre on puisse naviguer au, le plus facilement possible C'est notre page de résultats de recherche. Et donc, quand vous cliquez sur le titre, vous arrivez dans la, dans la grande notice avec les champs qui sont affichés et qu'on a choisi par défaut. Là, on est dans le fond monde sud Ballor. Donc, on est déjà... on, est dé... on a déjà dépassé une certaine strate, mais euh, pour, pour ce qui est de, de la reconstitution ou non de l'arborescence, comme vous me demandiez, euh, c'est que nous, on modifie les titres pour qu'ils soient compréhensibles, pour que ce ne soit plus uniquement euh, Saussure, René II, pour que ça devienne correspondance de René Saussure à Robert de mont de Balor. Donc ça, c'est pour que ce soit intelligible. Ensuite, ce n'est pas la seule chose, parce qu'une fois qu'on est dans la notice, il y a, on va dire... Une demi-reconstruction du niveau supérieur de la LED, c'est-à-dire qu'on ajoute quand même correspondance, machin. Et ensuite, on met le niveau le plus haut, c'est-à-dire qu'on indique quand même que ça appartient au fond. voilà ah, Mais en effet, le, le Dublin Core du peut pas... Comment on, on, on tombe sur l'intégralité euh, du, du fond en-dessus, du coup. Et alors, pour ce que je disais par rapport à, à Omeka, il faut savoir que du coup moi, j'ai connu que Omeka Classique. Et du coup, sur Omeka Classique, il n'y avait pas de plugin pour utiliser le A2, mais il y avait ce fameux plugin pour mettre tous les titres de niveau intermédiaire jusqu'à l'item euh, sur le même niveau. Mais si je ne me trompe pas, de ce côté-ci, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose de... Donc, il y, a un, un, il y a un développement en cours pour l'EAD sur OmekaS, euh, du coup, j'imagine. Je voulais tout d'abord, Adeline et Victor, vous remercier d'avoir tenu euh, une heure et demie. Ça m'a épargné, épargné personnellement de parler d'archives. Euh, J'avais juste une question très rapide con, concernant les identifiants. Donc, si j'ai bien compris, la cote fait partie de votre identifiant. Comme pour l'ANUM, vous utilisez d'autres identifiants euh, cotes, et donc il y a un tableau de correspondance, ce tableau vous l'intégrez quelque part dans les fichiers, euh, peu importe euh, dans l'archivage ou autre ou est-ce que c'est juste un tableau que vous utilisez en interne et que après ça espère Alors on a fait, la première fois qu'on a fait une table de correspondance des cotes, c'était pour le fond Montessu, je crois hein. hasard, voilà, je, je dis n'importe quoi c'était pour le fond, le, effectivement le fond hasard on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Donc, euh, en fait, on ne le refera plus. Sauf quand, évidemment, on est obligé de le faire. Hein. Euh, typiquement, là, pour le fond, euh, la case du Thier, euh, comme il y a trois systèmes de codes différents, on n'a pas le choix. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même plus simple. Non. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, du coup, oui, on fait une table de correspondance des cotes, mais en fait, c'est pour le prestataire. Donc, on l'envoie dans le fichier de récollement qu'on lui envoie, en fait, euh, il y a la table de correspondance des cotes. Et puis, euh, il sait, euh, parce que c'est les codes papier hein, qui sont écrites sur les... Donc voilà, il y a les codes papier qui sont sur les pochettes. Et ensuite, le prestataire, il, il a la table de correspondance des cotes avec les cotes de, de NUM pour nommer nos fichiers. Et, euh, et voilà, c'est tout. Et puis non, après, on n'en fait, en fait rien, puisque de toute façon, les liens sont faits dans Calam vers la bibliothèque numérique et dans la bibliothèque numérique vers Calam. Juste, juste pour préciser, en fait, cette correspondance, on la retrouve dans la notice, parce qu'on a la cote numérique qui est notre DC Identifier, et dans le DC Source, si je ne dis pas de bêtises, qui sont les infos relatives euh, aux documents physiques, on retrouve la cote euh, papier. Merci beaucoup. Encore une <rire> <Toute> dernière. <rire> oui, je me demandais, euh, dans le, parmi ceux qui font des archives euh, pures, bon là, effectivement, dans les bibliothèques, il euh, y a ces différentes fonctions, euh, souvent musées, euh, archives, euh, gestion de collections, euh, bibliothéconomique. Euh, bon, voilà moi je, je sais que j'ai travaillé aussi sur des problématiques de musée avec des formats euh, qui étaient développés euh, Joconde par exemple c'était d'autres thésaurus euh, d'autres euh, logiques de présentation d'autres vocabulaires également euh, donc est-ce que euh, le, le, le seul format de diffusion c'est le Dublin Core pour tout le monde qui, qui c'est vrai le Dublin Core ben, il... Euh, euh, il frustre toutes tout, tout, tout ces générations de, de, de, de, de catalogueurs qui remplissaient 700 champs Unimark et, et paf, on a 15 champs du Corps. Bon, voilà, c'est une problématique qui a toujours existé. Donc, mais dans le métier spécifiquement archive, euh, j'imagine qu'il y a des équipes qui ont été confrontées à la problématique de numériser. Euh, bah de contrôler la numérisation, de, de diffuser les résultats, de diffuser les images avec les notices, etc. Et en fait, il n'y a rien qui a été développé de ce côté-là euh, En archive, pour diffuser de la numérisation, on utilise du Dublin Core, parce que c'est le, le format de, de, de diffusion. Après... Euh, pour nous, en, en tout cas en, en archive, on, on considère pas le Dublin Core comme étant notre, euh, comme un standard de description. C'est un standard de description du fichier numérique décrit et de ce qu'il contient en partie. Mais là, là ça peut, c'est comme c'est comme calam et sorbonum. Euh, sorbonum ne peut pas se substituer à calam et vice versa. C'est c'est juste ça. Donc euh, non non en archive pour la diffusion de suite du Dublin Core. Merci beaucoup à vous deux, on va. En tout cas, oui, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant.